Une grosse journée, mais on avait comme cinq heures et quelques de train à faire aujourd'hui, ça a bien été pour au moins les quatre premières heures. Mais là, il y en a qui commencent à avoir la gigote. pas mal! Fait qu'on est à 15 minutes à pied de... mais ben, quand on va débarquer, là, dans quatre minutes, on va être à 15 minutes à pied de l'appartement Airbnb qu'on a loué. belle! <rire> une plus belle de là. Ça fait une heure ou deux qu'on est débarqué à Pompéi et les gens ils sont ils savent tous compter jusqu'à 6 Puis là on a un appartement qui a plusieurs chambres. On va s'installer ici pour six jours. Je pense que ça va être très agréable. C'est une petite ville. C'est une petite ville. Là. Il y a il y a le centre archéologique qui est plus la grand. Nouvelle, la nouvelle ville est plus petite que les ruines que l'ancienne ville puis euh, jusqu'à présent les gens sont vraiment sympathiques ici là on s'est arrêté dans une place le délisier ça n'a pas l'air si cher puis ça a l'air quand même bon donc je pour ça qu'on a arrêté ça? <rire> Début de journée à Pompéi Tout est à votre C'est, y'a Donc ce matin on a décidé d'aller visiter les, euh, les vieilles ruines Il pleuvait ce matin alors on est parti vers midi Complimenti! Si! Sí. <rire> Complimenti, lui il est juste assis là -bas. Puis hier on a écouté une vidéo là, de la BBC sur euh, Pompéi Fait que euh, les enfants savent un peu ce qu'ils s'attendent À quoi s'attendre? Ok c'est vraiment intense ici à Pompéi Y'a yeah, les gars il oh, est con... Ah c'est le même gars d'hier! allora ciao, ciao ciao che vogliamo sì. fare stamattina? Sì, sì. a okay. <ride> dai mettiamo da me alle vai uno e due vai due il 2 marzo 3 e 3 3 e 3 3 e 3 Sì. Dai. sì. sì. sì. sì. sì. sì. Les textes. Il y a deux. Une des belles ruelles de Pompéi. Ici, on découvre qu'ils ont tout un système de récupération d'eau, des tuyauteries. Là. Ça, c'est de la terre cuite. Aïe aïe. Il y a un bébé, puis il y a un. On casse l'espèce de. les cendres autour. Mm. On va voir des os. Mais eh oui, comme celui-là, là, tu le vois yeah. On le voit ses os. Pourquoi elle est, les ah, moi, est les dents. Les dents. Il bouge C'est pas un loup. Est-ce que c'est un loup, maman est Papa Oui. Est-ce que c'est un loup, papa C'est pas un loup. Est-ce que c'est un loup <rire> Ils sont en train de creuser, et de trouver le sanctuaire de Vénus. Ils sont en train de, de sortir, d'archéologiser. Bon, fait qu'on est allé à l'épicerie au carrefour. Ça l'a fait jaser, mais ça s'est pas trop mal passé. Les enfants, prenez deux paniers rouges, s'il vous plaît. Personne n'embarque dans les paniers rouges. Ok, ça risque d'être spécial ici. Oh là là. Non, je pour 118 euros de matériel de nourriture c'est pas comme un Costco on est capable de se faire des hamburgers, puis des déjeuners, puis des choses comme ça on va aller porter ça au airbnb Bye. voilà! début de notre séjour à Pompéi il vient directement des ruines de Pompéi, une reconstitution Ce matin, on s'en va monter le Vésuve. Notre appart il donne ici sur la rue. Downtown Pompeii. c'est la nouvelle ville. La vieille ville, on l'a visitée hier. Aujourd'hui, on est parti pour la journée. On va monter le Vésuve. Oui. À partir de 1000 mètres, on va monter. L'autobus va nous amener. Ensuite, on va monter le reste, jusqu'en haut avec nos propres jambes. Une belle journée se dessine aujourd'hui. 21-23 degrés. Les enfants, ils auraient hâte à cette journée, alors euh, Moi aussi j'ai hâte de voir ça. Ouh! Ouais, c'est ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on l'a entendu un petit peu en italien. Le gars de l'autre bord de la rue. C'est 4, 5, 6, de plus en plus fort. On irait chercher des épées de bois, des trucs là. On se battrait là. On a des sandales qui rentrent, des petits morceaux de roche qui rentrent dans les pieds. Très belle vue sur le paysage. Un bon guide, hein? Et ouais. Une belle forme. Ouais. Ici, nous voici devant le cratère Vésuve. Comme vous voyez, c'est très profond. Tu peux voir la largeur. Et vais... hey, comment vous aimez ça le Vésuve, les enfants Alex, t'en n'en plus là. Qu'est-ce qu'il y a dans le Vésuve Trouver un diamant, c'est une pierre précieuse, tout brillante, tout grise. La, la vue est très belle. Moi. Il fait un peu plus froid que, que ce que je oui. pensais, et que, que comment je vous ai habillés ce matin. Les souliers de tout Alors, le monde sont bien appropriés Non, les souliers, mais ça je le savais là, mais on ne pouvait pas amener à cette paire de souliers. Mais c'est correct. Je ne peux pas ouais. amener des souliers de randonnée pour ouais. tout le <rire> monde. Bravo des <rire> C'est <laughs> quoi Oh là là, qu'est-ce que -qu -ce c'est ça? -ce -ce? Et pendant notre vacances, il y a un article qui est sorti première page journal de, du le courrier journal du Sud, le journal le plus prestigieux de le tout Longueuil. Courrier a... du Sud avec la face à Michel puis le bébé comme ça qui sort de son, hein? puis part d'école maison. <rire> ok, alors là ici on est en direct du petit parc d'amusement. Alexandre, Jeanne et Laurent vont faire les auto-tamponnages! Wow! Ça se tamponne! Ah, on voit qu'Alexandre a beaucoup d'expérience dans le tamponnage. Pendant ce temps, on a la foule en délire, Nicolas? et Marie-Rose, oh non, Nicolas, est-ce que tu veux aller toi dans les auto comme ça, oui, t'aimerais ça, oui, bravo, on prend tout le veloci ou le lento, temps que tu ah oui, On Parti! Attention! Oh là là! Il va te débarquer! on a pris Il va débarquer! Il va débarquer! Il ou débarquer! Il va débarquer! a Vas-y, vas Ok, là c'est plus excitant. Là. là, il est vraiment furieux. Tasse-toi, tasse-toi mon gars. C'est dangereux, démarre. Oh C'est mort là, faites attention. Allez, Jano, mon Dieu, il y a des limites merveilleuses. Attention cool. à nous. Foule incroyable qui ça. Ok, notre fin de soirée dans la part de Pompéi. Beaucoup ont fait des jeux, on sait tout le monde laver les pieds après le Vésuve. On a changé notre linge, on est déjà prêt pour demain. C'est un truc dans notre famille. Puis euh, là, on va finir d'écouter un, un petit documentaire ou un film qu'on avait commencé. Et puis ensuite... Aujourd'hui, destination Naples, on s'en va, il est 10h et quelques là, on prend le train qui va nous amener Downtown Naples, on va aller prendre des Big Bus Tours, des espèces d'affaires qu'on aime Sightseeing, city sightseeing. ça, c'est ça Le bus rouge à deux étages Puis là, euh... ben on est encore avec la même gang <rire> On en a encore pas perdu mais aujourd'hui, en fait, on devrait rejoindre ma sœur Dominique. Ah oui, c'est vrai. Qui, euh, qui est à Naples en ce moment, puis qui va, devrait venir passer la journée avec nous. Fromage, genre philadelphia, ok? T'en veux-tu Alex? Hmm... Hey! De quel côté vous pensez que le train va arriver? T'es idée! Ah, il est là! Le train a passé devant nous, D'aller plus loin, il avait plus courir. Avec sa grosse sur le dos. Toutes les personnes qui nous regardent autour, c'est assez intense, honnêtement. C'est comme à se demander si on porte comme un gros nez rouge au bout de en vêtements, non, non, machine à non, Allez-y, d'autres la gang. Entrez, entrez, entrez, entrez. Pour ceux qui ont envie, allez-y. Go, go, go, go, go. Bon, en fait qu'on a fait le Big Bus Tour. Là, Laurent. -moi ça montre-moi oh! ça. Il colle. Allez, on va vous le montrer. C'est extra collant. Regarde ses yeux. Magnifique. Oh! Ok, go, go, go. Tu okay, as faire une belle tomate. Moi, j'ai un vieux cochon. <rire> Ça sent le poisson ici, tu penses? Oui, ça sent le poisson. Des est Une mouche! Il y a deux articles à droite, parce que est le champion du monde de la pizza, là. Ils sont trois à faire ça. Celui qui prépare la pâte, celui qui met les truc dessus, celui qui le suit. C'est le est serveur ça. qui l'apporte Go go go Voilà. Merci. Hello Nicolas Cœur de nappe ici Non, je pense pas qu'elle le soit mais... Hier on était à un petit kiosque d'objets touristiques De crap Variant entre 1 et 10 euros On était passé une première fois Puis là c'est la, la deuxième fois à... qu'on y retournait Les enfants étaient pas mal décidés à s'acheter quelque chose mais ben, Paul il avait vraiment envie de pipi là et puis il faisait comme ça mais la vendeuse, elle voulait pas nous perdre pour une deuxième fois. cest qu'elle lui a elle lui a montré une bouteille vide, une bouteille d'eau, le thé glacé. Puis elle lui a montré qu'il pouvait juste comme faire pipi dedans comme ça. Elle voulait pas nous perdre, hein? On est en haut d'autobus. On va faire le tour de la ville. Un peu moins tard, un peu moins c'est la fin du sightseeing tour Notre charmante euh, celle qui nous accueillait ici est venue jusqu'en avant pour dire à Paul de faire attention avec la bouteille Paul fait attention avec la bouteille là. Bon voilà À bientôt Naples Ok notre dernier souper à Naples on est venu à un restaurant qui s'appelle, je sais pas comment, Trattoria Bovo, là. On y va, là, on s'en va, on prend la route vers Pompéi. Salut! On est à Torre de Greco. Il reste 4 stations avant Pompéi. C'était la plus grosse journée, je pense, journée à Naples. Les enfants sont plus du monde. Jam se coiffe, lui il saute sur les bains. On va être à Pompéi vers 10h et quelques. On va prendre l'appartement à 10h30. C'est très positif. Samedi matin à Pompéi, on prend une petite journée plus mollo. On va aller me faire couper les cheveux, on va se promener. Une petite journée simple de citadin. Pompéi, il y en T'es prêt ça Ils vont lui faire ça. J'ai vraiment peur de ce que ça va faire. Je dois aller alerter avant. Italien, style papa yeah. pa? maman va pas éliminer Good! maman a dit surtout qu'elle voulait pas qu'il fasse une coupe italienne papa il a demandé qu'il fasse une coupe italienne donc ça va mal je comprends pas, est-ce qu'ils font aussi pour les filles ici? je pense que non mais alors pourquoi il y a une personne Tu sais, je suis le mois de mémoraison, nous communiquons. Fille comme mignonne. Qu'est-ce que tu t'en penses Je sais pas si maman va être contente. Papa, c'est fini euh, Non, je pense qu'il faut juste me... Shaker ça quoi. Encore du shampoing ah ouais. Papa, t'aimes ça Ok, bon y va les enfants? Gratis! Oh. Et là je sens le barber là! Bon le barbierie italien il m'a fait la totale! 13 euros! Il m'a coupé ça, il m'a mis du push push d'homme! Il m'a mis du, une espèce de gel lotion qui fait chauffer là! Après, bye bye! Gratis! Lui il nous a aidé à traduire dans le shop! Premier look! Maman tu l'as pas! Donc t'as les cheveux là! Mais Michel c'est la coupe italienne, il m'a fait toute la coupe italienne là! Comment avec il, le. Comment il t'a fait la coupe italienne? Ben, avec le push push, avec le... Des fois les cheveux, hey, écoute, c'était euh, vraiment italien, là. T'as aimé ça? Ah oui, c'est correct. Okay. On est ici au Todisco, une place qui est... Celui qui nous euh, héberge les AirBnB, disait que c'est une place que les locals viennent. Ici, la police nous a félicité d'avoir ça enfants fin. on dit quel beau travail. <rire> de ce côté-ci de Pompéi, on arrive sur des vraiment beaux vallons. Et puis il y a aussi le carteria qui est l'espèce de centre commercial. Gros, là. Ah, ah Oui, je pensais que ça. Ah, je... Qu'est-ce que c'est que ça? Tu dois payer pour un billet. Hein? Partir tu pars avec? Tu pars avec ce que tu promènes dans le centre d'achat. Hein? Quand tu prends des coups comme ça, ça l'avance. la vend. Fascinant, ça. Ah, c'est mignon! C'est chouette, direct de l'arbre, Canada. Bon, on l'a eu notre pluie finalement. Non, c'est de la pluie depuis ce matin. Il est 6h et peu. Ça va, mes petits pluvieux? Ben, j'ai mangé une clémentine. Ah, mangez une clémentine des arbres. Au complet. Et mouka? Mouka Est-ce que c'est ça? No, ça va je pense que oui Gianna Gianna io mi Gianni Maria Rossa Maria Rossa Nicolas on s'amuse ici hein c'est quoi non, le nom de Paul Paolo. tu es venu de quoi Paolo. Oh, hey. Canada Canada mmh. Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada mille. Canada mille. mille. <rire> Alors, on est à la gare de Pompéi. Et puis, on s'en va vers Rome. Fini notre séjour. Le on n'a pas vu assez de ruines. Chacun transporte sa valise au mieux qu'il peut. Vrai ou faux? La ville de Pompéi a été ensevelie sous les cendres du Vésuve. Tout le monde, c'est ça. Hmm. Toi, Nico? Bravo, t'as gagné. Doing? Toi, tu dis <coughs>